Merci. Ça sera l'intro de la vidéo, merci, ma Faitox. Donc, déjà, on peut contempler mon skin absolument mature. Eh, hein hey, faut voir le bon côté des choses, on est que 3, du coup, on ne pourra pas être quatrième et ne pas être sur le podium. Et bah, lui aussi, il est mature pour le coup. Ok, encore plus. En fait, c'est un Pokémon, ce mec. Il sait que redire son pseudo. Je la connais même pas la map. Ah non, faut que je le me mette en, en QWERTY, c'est vrai. Tiens Déjà en oh, moi Non Putain Ah, c'est bon, j'ai réussi. Salut les gars, on est sur la petite poutre. Oh Yuka, regarde où je suis. What What Je reste là. Non, non Je vais le chier dessus, il gâche tout le jeu ce mec. Il gâche tout le jeu, il est trop nul. Non On les rattrape, on les rattrape. Oui, oui. Non On avance. Aïe Aïe Non, j'y suis tombé aussi. T'es vraiment un chien, je vais t'attendre toi aussi. Allez Viens là Viens là Yuka <rire> Viens là OUI Tiens non. Prends ça non. Oh, oh, oh le Yuka connard <rire> Je te casse la non. gueule voilà, tombe. <rire> Il est où Phytox OUI Oh non j'ai cru que t'étais tombé Tiens Crève Tiens recrève. Non Arrête en en Et comment je remonte moi <rire> <rire> T'es vraiment vraiment un chien ce mec <rire> Oh, oh le flag ah putain ah je même pas Attends je suis mort Je suis mort je suis mort, mort def les gars Mais quoi mais ça se jette 3 ans après Putain bon moi j'ai perdu <rire> là-haut ouais. Mais wesh C'est parti pour la meilleure map au monde ah, Elle est magnifique cette map Regarde La map oh, 100% 100% vegan non. Je vais sur le téton Non Tiens oh va okay. te faire foutre <rire> Yuka t'es vraiment une chienne Je vais tomber de manière là Voilà Ah Oui Allez on s'en va Non Tranquille hein Bah alors Yuka On t'attend nous t'es où Attends mais je viens de perdre mon gars de Michel là sur la tête Allez je vais réapparaître Quel enculé, quel enculé, quel enculé, quel enculé de yes, Ok le marteau je sais où il est maintenant, du coup c'est sûr que je passe Ah pas là va bon, tailler la partie la plus dure. Ah une jambe en moins. C'est un peu plus dur de faire la poutre avec une jambe. NON Oui Non mais non mais Oui Oui j'ai le checkpoint non. Allez Yuka on t'attend hein Non mais je l'ai plus de jambes Oh les Je suis sur les roubignol. <rire> Vers la okay. Tiens Ok ok ok ok ok. <rire> oh ça tu tombes Ah bon tu <rire> merdes. J'ai eu l'instant de karma il y a Non oui le... OUI! va aller frapper Yuka! <rire> j'ai bavé exprès, je voulais le taper, mais j'ai pas réussi. Oh, y'a les. Non un... <rire> ah, J'ai tombé Dans merde. Un... <rire> oh, merde! Oh, au bon. revoir! Eh, Alt F4, on voit les vies des autres, Yuka! Merde, ça a coupé mon jeu! <rire> <rire> trop drôle! <rire> <rire> Fais Windows G, euh, Yuka! J'étais au bout, j'étais au deck! Non, ça étant mon jeu! Pourquoi tu me dis de faire ça? Ça dans mon jeu! Oh il oui, a fini. Oui, première que je la map. Oui Putain, c'est tout le temps moi qui gagne sur cette map J'avoue, j'ai fait vlad de la merde. Non Non J'étais au bout. Bah moi, je gagnerais pas, j'ai que 6 vies. Oh bon. Ok, super. Bon, je... <rire> <rire> non <rire> Salut, Yuka. Tu viens Salut, Pas dans la bulle, Yuka. Non. Ouais, ça permet de t'envoler, c'est un hack. J'ai plus que 3 vies j'ai plus de vie! Aïe! La bulle elle m'a fait cher mal. Elle m'a coupé les bras. Ah! ah. Il a plus de jambes le petit Yuka. Bah, illusion il est pas beau non plus. Ah! Euh, je suis coincé avec la chose <rire> Ah non! Je peux plus rien faire. Non! Mais non, mais t'es pas coincé, okay. vas-y saute! Salut les mecs, j'ai adoré cette game. Dépêche-toi, il te reste une minute 29 hein! J'y arriverai! Avec sa grosse bite sur le mec, ah bah, bah voilà. <rire> J'ai gagné! Non Et on joue le fight ou pas? Ok, je considère que c'est un oui vu les droites du début. Oh ah l'enculé! Oh ici! Non! Mais quelle merde! C'est vrai. Ouais. J'arrive! <rire> non! <rire> ah mais je suis encore là! Je <rire> m'en vais! Viens <rire> illusion! Je m'en fous, je vais gagner sur mon demi-corps. <rire> Oh, oh, oh. oh. Vas-y, va crever. Putain, Ça va, Pitoc, que ça regarde <rire> <rire> <rire> <rire> Essaye de me suivre, pour Ouais, wow, il est pas drôle, Phytox, il s'en va. Non, tu s'attends. Non, oh, j'ai fait, fait tomber Yuka alors que j'ai même pas de bras. <rire> non. Ah. <rire> J'ai un demi-corps rampant. Oh, non J'ai un demi-corps Non je m'en vais, je m'en vais, je m'en fous, je me casse de la moi. Ah. Fuyez, pauvre fou <rire> Ok, j'arrive pas à ma voix. <rire> Salut Tiens, j'ai fait tomber Yuka <rire> Toi, c'est un demi-corps Oh, je peux te taper Je peux te taper même sans bras Mais non... Ici t'as Pitoc le chat Ça va Fitoc avec ta tronçonneuse Ça va Tu me veux du bien j'espère Oui bien sûr Vas-y porte tes couilles viens maintenant avec <rire> mon <rire> Regarde regarde <rire> ce que je peux faire je peux faire une danse <rire> Regarde moi <rire> <rire> y a, y a personne qui va avancer ah, Oh putain <rire> Quel T'es l'assaut de la vie Oh <rire> mais non Ah mais... j'ai vu Yuka tomber juste devant moi <rire> je, je vous vaincrai tous avec mon <rire> demi-corps. Attendez, je viens de réagir. Ah, sur toi tu sans, une bras, ah. sans bras, je peux pas choper de poulet. <rire> <rire> Et je, Donc, je pourrais pas voler à la fin. Ça, ça, ça fait vraiment peur. Hein. Mais j'y arrive jamais. Mais j'y arrive jamais. <rire> <rire> Au revoir. Quoi <rire> Vas-y casse -toi. Oh merde je suis tombé J'avais <rire> l'impression d'être un chien galeux. Fitox, si tu sautes pas dans la lave t'as que t'as pas de couilles. Et là, là je vois que tu tombes dans la lave, franchement je te respecte. J'ai pas de couilles. Pour la vidéo Fitoc pour la vidéo saute <rire> dans la lave quand même. Fais prank à des amis zombies, tu sautes dans la lave. Comme ça je pourrais l'appeler comme ça là, la vidéo. Voilà plus de Fitoc Plus lui non plus <rire> Si moi je fais partie des, des manchots qui peuvent voler. Ok ouais, regarde Chien galeux yeah Delta plane <rire> Moi ouais, c'est même pas du la lave, c'est un sol le truc. Ah. <rire> J'ai coupé un bras. <rire> non merde, c'est le seul truc que je voulais garder. <rire> oh non je peux tenir une trousseuse avec un bras. Tiens ah, merde. Prends ça <rire> What C'est à dire que je peux tenir une poule avec un bras, merde Attends, Attends ma tête elle est chelou. Genre j'ai juste mon cou en fait. Là, je suis avec juste y a juste mon cou qui est vivant. Oui, regarde, y'a un truc qui saute. Mais non, je vois ta tête clairement. Ah bah moi, je la vois pas. Hein. Ah tiens. Ah, j'ai une moitié de tête. J'essaye de. Ah. Ah Voilà. Non, si, Luca... Lucas, on tu et... Lucas, si tu t'enfuis, c'est. T'as pas de couilles. Oh, oh, j'ai failli perdre un... un genou. Je vais te défoncer, je, je vais te tout. rattraper, Yuka t'es mort. Un genou. Allez, on s'en va, hein. chaud. Je le vois voler ce bâtard. Oh, oh, non, merde. putain. <rire> Je veux être deuxième, je veux être deuxième, je m'en fiche Je ferai tout ce qu'il faut pour être deuxième Oh je me prends des chaises, mais quel Oh Non, mes bras J'ai perdu mes bras Allez, c'est fini pour Illusion Salut Fitok oh, Salut, ça Comment on se retrouve Et si on recommençait tous les deux en même temps Non, non. <rire> Yes <rire> Oh non, j'ai perdu Non Fightok, t'as une tronçonneuse T'as pas de couille de te battre là-haut, à main nue, et celui qui gagne, il a le droit de prendre les poulets. Non. Pourquoi Je vais finir deuxième. Oui Je joue même plus avec vous, vous êtes pas drôle. J'ai failli il mourir il en plus. Pas drôle, putain, il est pas drôle, putain, qu'il est pas drôle. Aïe Vous m'avez cassé la gueule. Vous me toucherez jamais. Mais oh oh, comment ça se fait Pourquoi il s'est arrêté maintenant pour Pourquoi il s'est arrêté maintenant Pourquoi mon poulet il s'est arrêté maintenant Mais mec, je comprends pas sur wow. la main. Il a, a... <rire> a... quitté. Waouh Mec ça aurait été trop chiant Je pense que ça peut noter la fin de la vidéo Waouh wow.